Merci OH MY GOD Je veux garder la caméra fixe qui et... bouge la bouteille ou... <rire> Un petit court remettra... <rire> waouh! Oh Incroyable BOOOOOOOH Monsieur dieu Attends... Waouh! Oh Putain j'suis dans... What Oh. FLIP What? Oh. Oh. What? What? Oh. Oh. Mon Dieu. Dieu. <rire> bon. Allez. Oh oh my god Wow incroyable <rire> C'est de la merde Tiens mais tiens mais tiens mais tiens mais tiens mais